Le lion fait rougir hyènes qui couvre le cortex des sectes, avant qu'Eva ne revienne, finir ce qui se déchecte, se bat au milieu de la scène, Contre les virus qui infectent les belles vallées africaines, Maria la beauté céleste. Depuis hier elle est mienne, elle aime jouer le direct, sur les falaises et les plaines, belle héroïne de mes textes. Je rends hommage à ma reine, L'ennemi juré des insectes, Devant le lion qui enchaîne, rugit le cœur intellect, La belle savane me ramène, Les belles paroles que j'injecte, Cultive ses rides dans ma chaîne, la langue berbère et dialecte, L'amour qui coule dans mes veines, Combat l'infeste de la peste, Des minus vipères vilaines, Qui cautionnent les femmes abjectes, Aimons les propos obscènes, Qui opposent ce qui est correct, en les graines de haine, comme ça sans aucun prétexte. La nuit attend la prochaine, Défie le vent de l'ouest, Le vent des moissons qui freine. Lâchement les meilleurs des gestes. Week-end après le week-end, la veste inverse les vestes toujours la fin de semaine jalouse de celle qu'elle déteste l'oreille semaine se démène pour comprendre ce qui l'inquiète les ondes des voix souterraines sans comprendre l'énigme secrète Triton appelle la sirène, l'amour va finir le reste, le seul héros à la reine, chaque jour quand il se connecte. Triton appelle sa sirène, l'amour va finir le reste, le seul héros de la reine, chaque jour quand il se connecte.